Et salut tout le monde, on se retrouve donc à nouveau sur Noob Les Sans Factions dans le sens où apparemment le jeu vous a énormément plu euh, autant sur Youtube que sur Twitch je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu ce jeu donc je l'ai continué en live. Je vais vous laisser avec la rediffusion du live. Et j'espère en tout cas que cette deuxième partie vous plaira tout autant que la première. Je remercie encore les développeurs, monsieur Fabien, n'est-ce pas Et je vous remercie à vous aussi pour le nombre de vues et euh, vos réactions face à ce jeu. Comme, comme je vous l'avais dit, qui est très sympathique. Et vous avez été tous d'accord avec moi. Donc c'est parti, je vous laisse avec le live. Bye bye mais je vais retourner en arrière, je vais voir s'il faut vraiment que j'aille ramener les champignons là-bas. Ça me paraît bizarre de revenir au début du jeu. Bon, on va éviter la limace si on peut. parce que bon... Hop. On va essayer de retourner là-bas pour, euh, pour voir si c'est là-bas qu'il faut ramener les champignons. Alors, apparemment je suis revenu là pour que dalle. Hein bien ce que je pensais Donc j'avais pas besoin de revenir au début du jeu bon donc tout doit se rendre enfin se rendre au village je pense les quêtes la forêt et à droite le village ouais, c'est passé le, le gourmand mammouth là donc il y a encore un coffre que j'ai que j'ai Bon. Je crois que je ne vais pas avoir le choix que de me taper le gros mastodonte. Go. Toujours deux. On va attaquer d'abord le gros. Le petit. Il a provoqué des saignements. Très bien. Voilà. Donc là, on n'est plus sur des, des mobs de notre level. Il y a encore. Ah oh, si quand même, parce qu'on monte quand même pas mal en XP. Alors 96 crédits de viande fraîche. Ça c'est l'artisanat. Ah, là il y a un coffre. Un anti saignement. Bien. Voilà. Tu as vu, on dirait qu'il y a du poisson en abondance ici. On va pouvoir pêcher aussi si on a envie. Je peux pas encore. Je pense qu'il va me falloir des outils pour pouvoir miner. Le gros là il va pas me rater je crois. Ah quoique. Après le but est de les taper aussi. Je n'ai pas encore trouvé de familier sauvage, mais je ne perds pas espoir. Oui, parce qu'on va pouvoir aussi avoir des pets. Façon de parler. Des petits pets. chevaucher des dragons. Alors. Basteur. en y est, c'est l'entrée du village de Puyne Tourne. Si tu savais, comme j'ai pas envie de revoir Barthémélius et Nostaria. Si ça se trouve, ces alchimistes ne sont pas importants dans l'histoire du monde d'Olidri. C'est peut-être la dernière fois qu'on les croise. Oula, il y a du monde. C'est peut-être un de deux qui va nous rejoindre. Hein. Allez savoir. Non, pas, pas vraiment. Tout le monde nous passe à côté, ils s'en foutent. XX, Darkavost XX. Au secours Dark Avenger nous attaque. Hein. Fuyez pour fou. Alors, qu'est-ce qui se passe là On a un perso. Drake, un hein. bizarre, c'est ni un PNJ, ni un boss. Regarde son curseur, il est rouge. C'est un joueur de la coalition. Qu'est-ce qu'il fabrique ici Fufu, je raffole des débutants. Ils sont si naïfs, si tendres, si faciles à pourfendre. Tu as vu ses statistiques Il est niveau 100, c'est un PK. Un quoi Un player killer. Tu sais, ces joueurs sadiques qui adorent s'en prendre aux autres, aux plus faibles. Exactement, avant de finir au cimetière, retenez bien mon pseudo. Je suis Dark Avenger, le plus redoutable, et le plus redouté des players killer d'Horizon 4.2. <rire> ouais, ça c'est pour les PNJ, euh, la, la, la, la petite touche d'humour des PNJ cheatés qu'on peut retrouver dans des MMO. Ah ouais, ah non mais, j'ai rien pu faire, hein. il m'a maravé. Oh, game over, what? C'est une blague j'ai rien pu faire du tout. C'est vraiment game over. Donc en fait, il faut que j'évite le mec. Hein. Mm. Ah non. C'était volontaire. Alors je passe en mode fantôme maintenant. Ah Baster, c'est injuste. On n'avait aucune chance. Drake, c'est pour ça que les player killers sont détestés dans les MMORPG. Heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village depuis une tourne. Sinon, il nous aurait sûrement empêché de ressusciter. C'est même certain. Ces gars-là sont sadiques. Allez, oublions ça et revenons à la vie. Je suppose que pour ça, il faut parler à ce PNJ. Eh ben, on va aller le voir. Ah, ben c'est une cinématique qu'il fait. Le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort, Olidrien. Les redonne-moi ma vie. Merci. Alors, Lise, le moment n'est pas encore venu, oui, bon ça on l'a vu, on peut pas lui parler plus. Il y a un petit fantôme derrière elle, on peut lui parler Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses à prendre dans le cimetière on va Fouiner. il y a un coffre ici, c'est sûr. Une exosquelette à cœur de Razafir. Ok. ah ouais non mais c'est vraiment poussé hein. faut vraiment aller fouiner partout même si ça en, on dirait qu'il n'y a rien du tout pas du tout il y a des petites lumières bleues là je sais pas s'il faut interagir avec ou pas ça n'a pas l'air je vais monter à gauche je vais tout fouiner Et notre coffre là. Potion de résurrection. Ah, intéressant ça. comme ça, si on meurt. Il n'y a rien ici. Étage par étage, je dirais. Un autre coffre ici. Comme d'habitude, mon chat qui vous parle. On a. Gagner de l'argent en minerai. Ok. Ensuite, hein, je suppose qu'une des entrées là va m'amener dans un donjon. allant ah des potions. D'accord. Ok. Et ici alors. Potions. Et est-ce que je peux aller derrière là au fond alors, Il y a une porte ici. Je peux pas y aller. Il doit y avoir, je pense, un chemin qui mène... Euh, non Derrière le cimetière Peut-être euh... Alors, comment je ressors de ce cimetière-là Eh bien, par la porte. Logique. On va fouiner dans le coin. Hop. Ah non, mais je voulais pas. Je ne voulais pas du tout faire ça. Non, on va retourner dans le cimetière. J'ai pas fini de. On est dans le village, mais j'ai pas fini de fouiller mon cimetière là. J'aurais quand même regardé là. Donc c'est barré. Je peux absolument pas. Passer. Et quand je passe là, automatiquement, ok. Donc je peux pas aller plus loin au... au cimetière que là. Donc on va aller au village de Patoun. Alors ici. « Villageois, j'aimerais me recueillir au cimetière, mais j'ai peur d'y aller. »« Des gens disent y avoir eu des fantômes. » Ok. Ouais, on a vu. Alors. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments Ouais, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a ici Bienvenue. Merci. Et un coffre là. Des crinières ennuagées. Ça c'est pour l'artisanat. Saviez-vous que la magie émanait des sources. Ce sont des êtres de nature divine générant du mana en continu. Les olidriens doivent leur existence à Lise, la source de la vie, et à Arken, la source de la mort. Ok. On ressort, je vois pas, euh, non, il n'y a pas d'autre chose. Ok, très sympa en tout cas, relax, tranquille. Un bon jeu. Alors, on va aller dans cette maison-là. Alors ici, il y a plusieurs personnes. Bienvenue. Alors ça, c'est Ardacos. D'accord, donc là, on peut acheter. On peut vendre. Et lui. C'est Spark, Edmond Score que vous connaissez sûrement sous les traits de son avatar Master Pong et mon rival de toujours. Nous sommes les plus vieux e-sportifs es encore en activité. Ok. Et ici. Je vends toutes sortes de pièces d'armure. Voulez-vous en acheter une bah, Fais voir ce que tu as. Alors, on a combien de pièces Je ne sais. On, a, on a 1788. Oh, ça va. Alors pour, euh... pour l'instant on a que les deux persos. Après on aura donc elle qui va nous rejoindre. Elle on l'a déjà. Ok, cuirasse de la... la rage. 405. Hein. Je l'ai acheté. Hein. Euh, et elle. Ok. Plus en dessous, mais c'est pas grave ici. Non, et là, 405. Ok, on va équiper ça, je pense. On sera un petit peu plus résistant euh, aux attaques. Alors, équipement à oh. ah, ça, l'a équipé auto, d'accord. Ça, ça, ça, ça, ça s'auto-équipe. C'est pas mal, ça. Pas besoin de se prendre la tête. Ok. Si tu as besoin de t'équiper par la suite de ton aventure, je te recommande cette armerie. J'ai acheté mon casque et j'en suis très content. Ok. Il me semble qu'il aurait acheté un casque à elle. Hein. Euh, équipement. Ah, voilà. Casque de recrue. Hop. Ici arme ok je peux l'en être bon accessoire on n'en a pas et au niveau de lui euh, on va lui mettre en deuxième arme hein, ça le casque et voilà on va remplacer ça voilà oh ça lui fait un autre look quand même alors après on vendra tout ce qu'on a de trop donc ça on l'a vu donc on a une armurie ici c'est quoi ah je suis ressortie je vais, pas à la je vais faire le tour d'abord Il y a un étage... <rire> on va aller voir l'étage villageois le chef croustille est le meilleur cuisinier de l'hydrée ses travers de coche boule pas, n'ont pas leur pareil ok pas d'interaction avec avec les meubles non on redescend <rire> parlé à... L'Empire est la seule faction à prôner une harmonie entre magie et technologie. Je ne comprends pas pourquoi la coal coalition s'y oppose. Pour eux seule la magie aurait sa place sur notre lune. C'est idiot. Ok. Bon. Il n'y a rien de particulier dans cette maison-là en tout cas. Aucune armurerie au village pour l'instant. J'ai des quêtes un petit peu partout. Ici, approchez, ça ne coûte rien de jeter un oeil à mes potions. Donc là, on peut acheter du mana, des potions de soins et des attrapes monstres Ok. Les soldats nous protègent des créatures sauvages, des hors-la-loi, rodant à l'extérieur du village. Très bien. Euh... La ville est sous bonne garde, vous pouvez me faire confiance. Ici. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra Alors lui, qu'est-ce qu'il vend des... Ah oui, lui pour l'artisanat, donc d'accord. Une potion de soin. On peut pas récolter euh, les trucs, non Coucou, ça va Tu joues à Noob Tu connais la série au moins Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai fait la vidéo hier euh, où je présentais la série puisque les devs, j'ai pu discuter avec eux, ils sont super sympas. Donc j'ai montré la série, ouais, ça c'est marrant. Un jour je serai un grand aventurier, j'aurai une monture volante pour voyager aussi vite que le vent. Ok. Ça me fait penser, à leur série, ça m'a fait penser au, au, premier, au premier regard. Hein. Je dis bien au premier regard, à la série Camelot. Quitte à me faire taper sur les doigts. Alors, le métier de cuisinier est un métier pour les passionnés d'art culinaire et de gastronomie. Ok. Être éleveur est une lourde responsabilité. Vous devez attraper et répertorier tous les familiers d'olidry. D'accord. Ici, on a quoi N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est important pour avoir une santé de fer. Toutes les saisons Non, J'ai pas regardé toutes les saisons. Mais... Euh... Je suis la recherche d'objets sortis de pierres rutilantes. Peu importe leur nature ou leur valeur. Du moment que ça atteint ça ne me demandez pas pourquoi. Ok. Donc là, je ressors... Il faut terminer la quête des deux alchimistes avant de continuer. Oui, voilà. C'est bien, ça nous rappelle à l'ordre. Alors, comment je vais monter là-haut C'est une bonne question. Notre récolte annuelle va bientôt avoir lieu. Je prie les phénix tous les soirs pour avoir des meilleures provisions que l'an dernier. Oui. Vous ne pouvez pas accéder à cette zone pour le moment. Très bien. Et toi Je connais toutes les routes de l'hydrie par cœur. C'est bien. Ah, ici. Vous sentez l'âme d'un aventurier, alors jetez un coup d'œil à ce tableau de temps en temps. Vous y trouverez plein de quêtes à accomplir. Ah, mais cool. Alors, mauvaise herbe. Ah. Enfin, je pense que plus la prime est élevée, plus ça doit être chaud quand même. Alors, oh, les sangliboules, on les a fait déjà. Et crusty bar rouge, on ne l'a pas fait. On peut faire... Euh... On va tout essayer, hein. hop, hop, on prend toutes les quêtes. Ok, euh, donc faut que je retrouve les deux les alchimistes. On compte sur vous pour porter où les couleurs de notre faction On va sauvegarder là. Alors, je peux pas sortir. Donc, d'ailleurs, un système pour passer... Euh J'aimerais tellement partir à l'aventure, admirer l'océan et son horizon courbé, observer les lunes d'Arthuris depuis le sommet du mont Broca, ou encore chevaucher un dragon rouge pour survoler les terres du feu du Vulca. Est-ce que je peux monter hein j'avais un truc là. Bon. Entrer dans la maison. Je sais pas où ils sont les, les deux affligeants. Ah ben les voilà. Hop. On va leur rendre la quête. Je pense. Regardez qui voilà. Les deux affligeants de tout à l'heure. Hein. Je suis autré de ne lire aucune honte sur leur visage pour nous avoir fait poireauter si longtemps. Se rendu compte du préjudice engendré pour notre faction J'en doute, comment leur unique neurone pourrait-il concevoir qu'une seule seconde de notre temps est plus précieuse qu'un millier de leur médiocre existence Ils ont récolté les huit globo que nous leur avions demandé, c'est déjà ça. J'aimerais être aussi magnanime que toi, Bartabulus, mais regardons ce travail, ils ne les ont même pas cuisinés, c'est à croire qu'ils veulent nous empoisonner. Comment ai-je pu leur accorder le bénéfice du doute Ignorez-vous donc que ces champignons peuvent être mortels s'ils ne sont pas correctement préparés. Allez apprendre à cuisiner auprès d'un maître des métiers et concoctez-nous une salade de Globo-Rosporum aux petits oignons et que ça saute. Dites donc, vous n'étiez pas censé sauver le monde avec ces ingrédients Évidemment, quelle question, mais pour ça vaut-il encore qu'on ne meure pas de faim Ok, qu'est-ce accepté que mieux vaut écouter et courter cette conversation euh, je commence à éprouver de la sympathie pour Dark Avenger. Je suis à deux doigts de changer de camp. Ok, donc il va falloir qu'on fasse de la popote. Ok. Quête complétée, les globaux machin truc. Mais il va falloir qu'on cuisine. Alors, je pense qu'il faut que je sorte. Je vais fouiner. Ah, là j'ai trouvé des trucs... Une petite baignoire là-bas au fond en bas il y a quoi mmh. les donjons sont des lieux très anciens drapés de mystères si vous n'êtes pas un virtuose dans le maniement des armes ou des flux magiques mieux vaut, mieux vaut ne pas s'en approcher ouais, pour l'instant on n'y est pas hein. on n'y est pas du tout Il voilà, n'y a pas de mur. Hop. Ah, j'ai peut-être oublié des trucs dans les baraques, là, en fouillant. Donc, faut que je fasse de la popote. Hein. Très bien, ça, mais euh, je le fais comment C'est pas lui le cuistot Qu'est-ce qu'il vous faudra Non, Ça, il vend des trucs. Et comment je fais la popote C'est une question ça Là peut-être, le maître cuistot, voilà. Bonjour, je suis Croustille, le maître des cuisiniers. Que puis-je pour vous On aimerait préparer une salade de Globo-Rosporum. Ah voilà, une bonne idée. Rien que d'y penser, j'en ai les papilles qui s'émoustillent. Pour cela, il vous faudra apprendre le dur métier de cuisinier. Lequel de vous deux souhaite maintenant mettre la main à la pâte Drake, ça te dit Pas du tout. J'ai aucune envie de faire plaisir à ces deux horribles personnes. Moi, c'est surtout le fait qu'on soit limité à deux métiers. Donc deux métiers par avatar. D'accord. Ok. Donc on ne peut avoir que deux métiers. J'ai consulté la liste et cette compétence ne fait pas partie de mes préférés. Et voilà donc le troisième personnage qui nous rejoint, Log. Si vous voulez, je peux concocter cette salade de globo Rosporum pour nous trois. J'étais justement sur le point de, de terminer cette quête. C'est vrai, tu ferais ça Bien sûr, la cuisine, c'est ma passion aussi bien dans la réalité que dans le jeu. Quelle chance, merci beaucoup. Il a pas de quoi. Au fait, je m'appelle Log, j'incarne un élémentaliste enchanté. Enchanté aussi, je suis pasteur un néogicien. Et moi, Drake, je joue la classe Berserker. Invitez-moi dans votre groupe, ça partagera automatiquement les quêtes qu'on a en commun. Log a rejoint l'équipe, donc on est trois maintenant. D'accord, cool, tout ça. Super, c'est parti, ce sera prêt dans une minute. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner à la taverne pour servir Barthéminius et Nostaria. Alors ah, vous avez obtenu la salade de globo rosporum ok donc on va aller le ramener et non maintenant on sera trois et lui je lui ai parlé oui hop donc on repart à la taverne qui euh, il me semble est ici Quête complétée. la salade de Globo machin truc hein. ah voilà enfin notre salade de Globo Rosporum s'en est fallu de peu, de peu à 3000 près nous aurions succombé aux innombrables carences qui menacent nos existences depuis que nos estomacs crient famine insipide hein, trop tiède hein. mais pourquoi les développeurs mettent en scène des PNJ aussi insupportables ils veulent faire fuir les joueurs ou quoi « Je n'ai rien compris à ce charabia, mais ça m'a coupé l'appétit. Viens, Bartiméus, en nous en. »« J'arrive, Nostaria. Tenez, gardez la monnaie. » Ils nous ont donc payé trois crédits pour une soupe. « Ah là là Et en plus d'être patient tolérant, notre générosité est allée à la limite de l'indécence. Notre bonté nous perdra. » Ouais, si vous le dites. « Tout ça pour un seul malheureux crédit. »« Chacun. » C'est officiel, les développeurs d'Horizon 4.2 sont des trolls. Ok. Donc là, on a fouillé partout. On va sortir. Donc, on a pris quelques quêtes. Euh... Une petite cinématique. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je compte me rendre au donjon de Montegarde. C'est la première instance de ce MMORPG. Ça vous intéresse qu'on y aille ensemble Carrément, mais faut être à niveau combien pour pouvoir y entrer C'est réservé aux joueurs de niveau 8 et au-delà. Ça va, c'est dans nos cordes, j'en suis. Je suis partant aussi, par contre il va nous falloir un groupe équilibré. Il paraît que les soigneurs sont très rares dans les régions bas niveau. En tant qu'élémentaliste, je peux occuper n'importe quel poste, je propose donc de m'en charger. Vendu, on a notre heal, il faut encore un tank et deux DPS. J'ai rien compris, tu sais bien que je ne maîtrise pas le champ lexical des MMORPG. Ne t'en fais pas, moi aussi j'ai eu du mal au début. Un heal, c'est un soigneur. Un tank, c'est un joueur robuste qui encaisse les assauts ennemis pour soulager ses alliés. D'ailleurs, je vais m'y coller pour la première instance. Et DPS, c'est l'abréviation de dégâts par seconde. Ça désigne les classes qui font perdre beaucoup de points de vie à l'adversaire. J'ai l'impression d'être au lycée alors qu'on est censé être en vacances. Commençons par aller voir le maître d'armes pour mettre à jour nos arbres de talent. Il se trouve à l'est du village de tourne dans la plaine. Et bien, on y va Encore faut-il que je me plante pas de chemin. J'ai des quêtes là-haut aussi. Euh, à faire. Alors. C'est quatrième qui nous rejoindrait, ça Oh, il y a une petite tête là. Alors. « Oh, tu as vu euh, comme cette boule de poils est trop mignonne. »« Et c'est parti. Quel que soit le jeu vidéo, tu as une vraie addiction pour les mascottes. »« C'est pas une mascotte, c'est un familier. »« D'après l'interface, celui-ci est un smourbif. »« Bon, je vois que monsieur est connaisseur. Je me présente. Je suis Mopenko, le maître des éleveurs. »« Souhaitez-vous que je vous initie à l'art d'attraper ces mignonnes petites créatures ?»« Avec plaisir, je suis votre homme. »« Si tu veux apprendre ce métier, tu dois accepter la quête d'initiation. » Ah oui, les mots-clés, c'est vrai. Quête accepté. Vous avez appris le métier d'éleveur. Ok. Bien, commençons. Voici un filet à familier. Un attrape-monstre, donc. Ok. Rendez-vous dans la plaine à l'est du village de Pinetourne. Attrapez votre premier smourbif, puis revenez me voir. Ok. Alors, est-ce qu'il faut l'équiper, ce machin-là Il y a un coffre, là-haut. Je pense ce sont les deux autres attrape monstre c'est une propriété privée pourquoi les gens partent toujours du postulat qu'ils peuvent entrer dans les moulins à leur guise ok on va partir à l'est donc mais... la boussole en haut c'est pas très net hein, je trouve mais bon Alors on va partir à... je sais pas s'il faut équiper le l'attrape Machin, là. ça a des noms un petit peu chelou. Ok, c'est ça. Oups. J'aurais peut-être pas dû attraper ce truc-là. Oh la vache, c'est quoi Alors, on a débloqué. Un coup d'épée. On a toujours l'attaque à la hache et... Des esquives. On va faire ça. On va s'attaquer. Euh... Ouais, j'aurais dû faire le gros. Alors, attaque tous les ennemis. Provoque un ennemi, le forçant à vous attaquer. Inflige marque à un ennemi. Ou utilisez les nanotechnologies de l'armure pour se soigner. On va faire celle-là. Ah oui, quand même. One shot. Ok. On est passé niveau 6. On est loin du niveau 100. Hein. Ok. Il faut qu'on attrape une bébête. Alors, pêcheur, lorsque vous tenez, vous, vous tenez près d'un point de pêche, appuyez sur la touche d'interaction lorsque l'icône de pêche apparaît afin de lancer votre ligne. Attendez que le poisson morde, puisque puis, lorsque l'indicateur apparaît, appuyez de nouveau sur la touche d'interaction pour l'attraper. Voyons voir, on va tester. Hein bon, ça va, la pêche n'est pas très compliquée dans ce jeu-là. On a chopé un poisson. Ok. Je suis passée avec elle, du coup, ça m'a changé le... Comment je l'attrape, lui Lorsque vous vous approchez d'un familier, vous pouvez le capturer en appuyant sur la touche d'action. Vous pouvez ensuite le sélectionner, l'équiper depuis le menu de jeu dans l'onglet familier. On a attrapé un smourbif aquatique. Alors, dans le menu... Alors, comment ça va fonctionner, ce truc-là Est-ce que c'est métier ah D'accord, et là on fait valider, ok. Et les familiers nous aident à quelque chose ou pas du tout? C'est de la déco. On va voir ça tout de suite Allez, oh oui, bataille. Alors, hop, hop, on va attaquer gros après. C'est au second d'attaquer. À ah, la tendance, son attaque à lui euh, est, est quand même relativement costaud. Hein. Ok. récompense. Il faudra qu'on habille le troisième, il faudra qu'on l'équipe. Ok. On a, ah, il faut qu'on a capture 5. On a une quête ici. Je vous salue, fier combattant. Je suis Ad Arda Costaud, le maître d'armes. J'espère que vous êtes motivé, car l'entraînement d'aujourd'hui... Promets d'être rude. Vous avez maintenant accès aux arbres de talent. À bientôt. N'oubliez pas de faire sans pompes, sans abdos, sans squats et 10 km de course à pied chaque jour. mais si après ça ils sont pas fatigués Alors l'arbre de compétences. Trouvez ça où Inventaire, journal, quête, compétences. Ça doit être dans le talent. Voilà. Alors, euh, talent du de Baster, le protecteur. On a trois points de talent en haut à droite. Alors, maîtrise. Bouclier de dégâts. Alors, je peux mettre ça. Provoque tous les ennemis. Non, ça en l'a déjà. Euh, je peux faire quoi en fait Débloquer ça, la compétence projecteur inflige également un malus d'armure à ses cibles. Je peux pas le mettre ici. Hmm. Sinon, déclenche une explosion sur tous les ennemis. On peut mettre un point ici, d'accord. Ok, et ici, inflige une bombe, bombe vivante à un ennemi. On va mettre un là. Est-ce que je peux mettre un point en. Ah oui, en armure. En force. Maîtrise des gains. Euh... Ah, il a plus... ah là, il a... Lui, il a plus de points, lui. Il a trois points aussi. Drain de vie amélioré, augmente les soins de la compétence drain de vie. Non, Je peux pas. -ce Alors là, j'ai quoi L'armure renforcée, l'esquive, la rage. Euh... Bah, un là. On va là. La fuite, non On n'est pas trouillard. On va mettre euh, l'endurance. Et le troisième... Alors, bouclier, intelligence ou restauration. On va faire ça. Ça. La, com la, la compétence éclat-boustou m'applique également l'altération-restauration sur la cible. Et là, la compétence inflige également un malus de résistance magique sur la cible. Et l'autre, c'est quoi là-haut Je vais y arriver à y aller dessus. Euh, bouclier renforcé. Bon. Voilà, on a mis nos trois points. Je ne sais pas si exactement il fallait le mettre là. Donc on l'a fait. Alors. Je pense avoir fini tout ce qu'il y a à faire dans la zone. À présent, je vais me diriger vers le donjon de Montegarde. Ok. Alors combat. Qui c'est qui attaque en premier C'est ennemi. Infectue un tourbillon qui inflige des gars. Allez, fais ça. Non, il ne peut pas. Il a pas la rage. Et là, je ne peux pas non plus. Donc attaque primaire. Hop. Et elle, et lui, pardon, on a, attaque tous les ennemis, provoque un ennemi, le forçant à vous attaquer. Inflige, marque à un ennemi. On va y aller pour ça. Ok. Ah, on est tous niveau 6. Hein. On a, euh, même le personnage qui nous a rejoint il est niveau 6. Alors, mauvaises herbes, quête mise à jour. Ok, Donc, on a une quête à rendre. Hop. On attrape trois petits trucs encore là. Faut-il encore les trouver Tu as jeté un œil à la map monde ou pas encore Parce qu'elle est genre hyper grande. Et non, j'ai pas vu la map monde. Non. Là, je change de perso, ok. Là aussi. La map monde, je ne la vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc la map monde, on sait qu'elle est super grande, mais pour l'instant, j'arrive pas à la voir peut-être que j'aille dans les options euh, au niveau de la manette menu, suivant, axe j'ai pas le la map hein. menu ok on va parler à la demoiselle mais c'est celle qui va hop ça change auto par rapport au euh, par rapport au perso qu'on a ça change auto selon les, les, les métiers qu'on a d'accord ok donc là je pense qu'on arrive au donjon et on en restera là c'est bon pour vous on peut se diriger vers le donjon pas d'objection dans ce cas en route Donc je sais pas trop ce qui nous attend là-bas. Hop. On doit atteindre le niveau 8. D'accord, on n'est que 6. Oh On va voir tuer plein de bébêtes. Pour monter le niveau 8. Hmm. On va essayer de les attaquer. Hop C'est qui qui attaque, c'est lui d'abord, donc hop, non. Ok. On pourra faire le donjon que quand on sera niveau 8, pas avant, donc... Euh... on a obtenu 240 crédits ah, peut-être qu'au niveau des, des animaux on peut euh, en collectionner qu'un seul de chaque Donc, il doit y en avoir d'autres selon les zones bien Il hein. y a que la troisième qu'on n'a pas trop stuff. Pour va voir ça quand on aura un petit peu plus de C'est bon, on est niveau 9. On va pouvoir faire le donjon, mais on en restera là. <coughs> Excusez-moi. Donc, là on peut pêcher. Un poisson par par flaque. c'est pas énorme. Mais bon moi on passe pas deux heures à pêcher. Donc là on peut aller au donjon, on a la logique. On peut se faire le donjon. On va appuyer de suite pour, euh, pour récupérer le poisson quand ça s'affiche. Parce que là, c'est pas très compliqué la pêche. Il y a des jeux où c'était beaucoup plus corsé. Ah, une jolie cinématique du donjon. Alors, nous allons avoir des masses. Peut-être un quatrième aventurier. Log, je lance une annonce sur le canal général pour trouver un quatrième membre à notre groupe. Avec un peu de chance, on aura une réponse avant d'arriver aux portes de l'instance. Bonne idée. Et si personne ne se manifeste, il se passe quoi On devra attendre. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. Alors, est-ce qu'on va avoir un quatrième ou pas? Alors là, je ne sais pas du tout euh, ce que je dois faire. On va voir mais la limace, là. Est-ce que c'est des limaces un petit peu plus fortes, je pense Ouais. Et la troisième Magie. D'accord, elle, elle peut soigner et frapper en même temps. Ce qui n'est pas plus nul. Ok, récompense. 72 crédits et 2 sèvres gluantes. Ok. Donc, apparemment, on peut faire le donjon, mais... Euh, crédit 60, est-ce que c'est pas le donjon qu'on fait Si j'oublie rien, non, ici je peux pas passer. Alors, faut que je reste en bas. Encore les limaces. <coughs> On n'a pas de quatrième. Euh... Quatrième joueur qui nous a rejoint pour l'instant. À la deuxième de. Deux. Euh. Wow. récompense non, on n'est pas loin du niveau 10 hein, quand même hein. ok ouais, je ressors là ouais m'en doute un petit peu euh... que les œufs là ils sont décoratifs j'ai pas moyen d'y de descendre Si je vais là je ressors hein. en passant par là non, je me retrouve là toujours à massacrer sacrée limace. la recherche toujours pareil lui on le croise ah, là il y, y, y a un nouveau monstre apparemment et il y a de nouveaux minerais d'accord et toi ouais, combat je m'en doutais j'espère qu'il est pas trop haut niveau oh là là euh... ah ouais il fait super mal aussi. ça m'étonnerait que je meure Allez ah, les deux attaques en suivant la vache ok Alors, l'autre a esquivé notre attaque. Euh... J'en en élimine un. Ça traduit d'attaquer. Ok. ok donc il y a différents niveaux euh, là dessus euh, dans le donjon ah il y a un coffre là Hop. Il n'y a pas une sauvegarde. Dans le donjon, il n'y en a pas. Un grand chapeau des quatre vents pour elle. Ouais, on va lui équiper. Hein. Alors, euh, équipement. Elle, euh, on va lui mettre. Voilà. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a des choses là-bas en bas Il y, y a un bonhomme là. Prenez garde, la route menant au donjon est longue et périlleuse. On se retape un ennemi. Un double coup en plus. Ok. Cette attaque là fait pas mal de dégâts. Hein. Euh... Normalement avec elle on devrait arriver à. Oui. Victoire, récompense. Ah on passe pas le niveau 10 encore. Hein. Là, là, il y a un nouveau... Euh... On va regarder lui. Est-ce qu'il est plus fort que les autres oh, oh, il y en a trois, la vache Quelle bonne idée j'ai eue Alors, le deuxième va attaquer. Ok. Non. Toi avec la troisième, celui-là c'est à lui d'attaquer il l'a esquivé le coup la vache est voilà, ce coup-ci il l'a pas esquivé récompense. Yes, on est monté au niveau 10 et on a déverrouillé un succès premier palier. Ok. Mais écoutez. Chargement. J'ai pas une sauvegarde par là. Ce serait bien quand même. Il a pas l'air. Hein. J'ai pas l'air d'avoir une sauvegarde. Il faudrait que je ressorte euh, pour pouvoir sauvegarder. C'est ça l'histoire. Ah non, j'ai un point de save ici, en haut à droite. Je vais essayer de le rejoindre et on en restera là. Euh... Ouais, on va être obligé de se fight avec lui. Alors... Il y en a un qui a pris un malus de vitesse. L'autre il l'a esquivé. Donc Alanimaze d'attaquer. Et l'autre... Ah oui. Comment ça? Il avait esquivé peut-être le coup? Récompense. Alors, 108 crédits, un ong deux ongles robustes et de la sève gluante pour l'artisanat. Apparemment, il y aurait une save si je regarde par là. J'ai lancé une annonce sur le canal de discussion pour constituer un groupe de pluie. Je poirente en espérant que des joueurs vont se manifester. Euh... Nous aussi. On a fait ça. Voilà, et on a une sauvegarde de là. Ben on va en rester là pour euh, cette deuxième partie. Vous retrouverez la première partie sur YouTube. En tout cas, euh, très sympa à jouer. Je continue à le dire. Je continue à vous recommander. Je suis français, je vous le redis. Euh, sur ce, on en reste là sur le live. On, le, on y reviendra dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci à ceux qui sont passés sur le live, DJ et Hot. Je vous fais plein de bisous. Puis à tout à l'heure. Bye bye.